prendre un cas, j'en cite toujours une ou deux quand je viens donc là je vais, je vais citer cette fois, je prends city une, une, une petite boîte de, de, de Saint-Etienne qui a produit une sonde euh, qui fait pas grand chose mais qui le fait merveilleusement bien et qui le fait avec euh, à un coup qui est... Euh, D'ailleurs, on leur dit tout le temps vous n'êtes pas assez cher. Parce que la concurrence est tellement plus chère, si tant est qu'il y a une concurrence, que du coup, ça décrédibilise le produit. On dit, bah oui, non, alors à 1 euro l'IP, quand les autres le facturent 10, c est, c est, ça ne doit pas être suffisamment performant. Donc, il y a, alors que cette société-là aujourd'hui, euh, qui, euh, qui, enfin, qui contribue vraiment à protéger les assets informationnels de l'économie, parce qu'elle contribue à détecter la cybermenace, euh, en complément des firewalls, pour nous, c'est une, une solution qu'on prescrit pour pour pouvoir mieux régler et mieux piloter les firewalls qui sont souvent globalement très très mal pilotés et cette solution là elle a un, elle a un format de lecture qui est, qui est instantané, qui est accessible à toutes les petites TPE ou PME euh, de petite taille, elles peuvent se l'offrir, ça a été conçu dans ce business model.